Bonjour et merci à la maison d'édition Eleutera euh, pour cette traduction euh, en italien de mon livre euh, « Nous n'irons plus aux urnes euh, ». Mon nom est Francis Dupuy-Derry, je suis professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, Lucam, et aussi euh, professeur en études féministes à Lucam. Et euh, je suis vraiment euh, très content, en fait, je suis toujours ému euh, par la générosité des personnes qui, euh, qui effectuent les traductions et les maisons d'édition qui acceptent de de republier des ouvrages en traduction, c'est vraiment un très grand privilège pour moi de de pouvoir m'adresser euh, m'adresser à vous euh, en italien une langue que malheureusement je ne je ne je ne parle pas donc pour ça c'est vraiment je suis euh, je suis ému et, et très content euh, le sujet précisément de ce de cet essai bon j'ai publié plusieurs ouvrages euh, sur euh, sur le, le, le sens du mot « démocratie » et comment les politiciens l'ont utilisé à travers l'histoire, en particulier aux États-Unis et en France, mais pas seulement. Euh, « la, la peur du peuple assemblé », donc une sorte de, de haine de la démocratie directe aussi. Euh, J'ai publié des ouvrages sur, euh, sur, sur l'anarchisme, euh, mais ce livre-ci, euh, livre plus précisément, c'est, comme le nom l'indique, évidemment, ou le laisse euh, en, entendre, c'est euh, « Un plaidoyer pour l'abstention », mais pas seulement un plaidoyer pour l'abstention, une étude, une analyse, une réflexion, sur euh, la pression euh, au conformisme électoral et sur les, les actes de résistance et de désengagement par rapport à l'élection, donc euh, l'abstention, mais aussi d'autres formes de résistance. Et euh, la, ce qui m'a poussé en, à écrire le livre, pas seulement ça évidemment, mais euh, c'est que régulièrement quand il y a des campagnes électorales au Québec ou au Canada, euh, je me retrouve dans des, dans des repas avec des, des amis, et euh, souvent, ma conjointe même doit me sortir du pétrin parce que, euh, parce que ça se transforme en, en tribunal populaire, car mes amis savent que je suis un abstentionniste depuis longtemps. J'ai déjà écrit des petits textes d'intervention dans les médias à ce sujet, j'ai déjà pris position là-dessus. Et donc, on me demande de me justifier systématiquement qu'on est en campagne électorale, au point où, en campagne électorale, j'évite maintenant les invitations chez les amis. Je suis tellement convaincu de mon choix qu'en fait, je me suis même désinscrit euh, des listes euh, électorales on peut donc retirer son, son, son, son, son, son, son, son nom de, de, des listes électorales au Québec, ce que j'ai fait, ce qui a créé une certaine confusion d'ailleurs au bureau, euh, chez, les, chez les bureaucrates là, de, qui gèrent le, la liste électorale. Ils ne comprenaient pas pourquoi je voulais me désinscrire, ils étaient inquiets en fait. Et, euh, et donc, en quelque sorte, je suis un apostat, un apostat du système électoral, comme d'autres sont un apostat du, du, du catholicisme, demande d'être retiré de la liste. Euh, de la paroisse catholique. Moi, c'est des listes électorales. Donc, dans le livre, je, je poursuis plusieurs objectifs. Euh, D'un point de vue, disons, argumentatif, j'essaie de répondre aux différents arguments qu'on nous sert le plus souvent, qu'on qu entend le plus souvent contre les abstentionnistes. Euh, par exemple, que si on ne vote pas, on n'aura pas le droit de critiquer le gouvernement, ce qui est un peu euh, absurde. Euh, c'est simplement du point de vue de la liberté d'expression, évidemment, ça n'a aucun sens. Euh, on nous répète très souvent que les gens sont morts pour le droit de vote. Euh, ce que je ne nie pas, dans plusieurs pays, il y a des personnes qui sont, qui sont mortes pour le droit de vote, c'est vrai. Euh, cela dit, il y a aussi des personnes qui sont euh, mortes pour euh, la démocratie directe, euh, pour pratiquer la démocratie directe, et souvent, elles ont même été massacrées, euh, en masse d'ailleurs, torturées, mises en prison, forcées à l'exil, mais aussi massacrées, par des personnes qui défendaient le système parlementaire et le système électoral. Donc, le système électoral, les parlementaristes, ont euh, beaucoup de sang sur les mains, y compris euh, sur, euh, du sang de personnes qui voulaient vivre la démocratie directe, ce qui semblait absolument euh, insupportable pour euh, les personnes qui pensent que le pouvoir doit être en, en, dans, entre les mains de quelques, quelques élus. Euh, on nous dit des fois aussi aux abstentionnistes, oui, mais si personne ne votait, c'est un argument un peu absurde et, et abstrait et théorique. Et, euh, et on nous parle de la crise de la démocratie, donc moi je suis professeur de sciences politiques, j'entends souvent dire par des collègues spécialistes du comportement électoral, euh, oui, mais l'abstention la, c'est une catastrophe. Euh, c'est une catastrophe politique. Et pourtant, ils n'ont jamais été vraiment capables de m'expliquer en quoi c'est une catastrophe. Parce que ce que je vois, c'est que malgré les taux d'abstention de 30-40%, euh, les présidents, les premiers ministres euh, gouvernent, les ministères fonctionnent, les taxes sont levées, les impôts sont levés, les guerres sont euh, menées, euh, les pots de vin sont reçus, euh, les lois sont passées, les interdits sont maintenus. Euh, et donc, le, le taux de participation. Euh, aux élections n'a aucun impact en fait réellement sur, euh, sur le gouvernement et sur sa capacité de, euh, de nous gouverner. Euh, je montre euh, surtout que l'abstentionnisme abstention, est perçu en fait comme une maladie, une pathologie, euh, une sorte de maladie morale, un vice, euh, une sorte de péché qu'il faut guérir le malade ou le dénoncer pour éviter l'épidémie. Et euh, j'essaie de comprendre pourquoi on en est venu en fait à cette sorte de sacralisation du vote. Et euh, je propose comme hypothèse entre autres qu'on est socialisé très très très jeune, Beaucoup de personnes entre nous sont socialisées très jeunes à penser que le vote est sacré. Ça peut être dans nos familles, par exemple, si nos parents sont des électeurs euh, convaincus, des fois même des, des sympathisants de certains partis politiques qui votent pour eux depuis, euh, depuis leur jeune âge. Euh, mais aussi à l'école, on nous apprend que voter c'est l'acte le plus important et, euh, et on nous organise même en fait des élections de conseils d'élèves qui sont des sortes de simulations d'élections à l'école qui sont en, en réalité totalement ridicules parce que les conseils d'élèves n'ont aucun pouvoir, c'est une farce. Euh, ils sont toujours sous le contrôle de la direction et des, des adultes, mais euh, le discours officiel sur, qui justifie l'organisation de ces élections de conseil d'élèves nous dit justement que l'objectif, ce n'est pas de donner du pouvoir aux jeunes. Ils ne veulent surtout pas que les jeunes aient du pouvoir à l'école. Il faut bien qu'ils qu restent sous le contrôle des adultes, mais on nous dit que c'est pour nous former à voter plus tard. Donc, c'est en fait de l'endoctrinement euh, le, le, de des jeunes à l'école, euh, endoctrinement au système euh, électoral, une sorte de formation, d'entraînement à déposer un bulletin de vote dans une urne, c'est souvent d'ailleurs dans des gymnases d'école, en tout cas au Québec et au Canada, c'est comme ça. Dans le livre, je déplore aussi qu'on euh, qu prétende qu'on euh, qu qu qu se fasse croire que ce geste est si important, le geste de voter est si important, euh, alors qu'en réalité, notre geste individuel n'a pas vraiment d'effet, euh, que les partis politiques influencent, ou les gouvernements, ou les, les campagnes électorales euh, nous influencent beaucoup plus que l'électorat influence euh, les gouvernements, c'est-à-dire que on nous, les politiciens font des calculs pour lancer des sujets, par exemple, en campagne électorale, qui ne sont pas nécessairement les sujets prioritaires de l'électorat, mais qui deviennent de fait des sujets prioritaires parce que c'est ceux-là qu'on nous offre. Donc, euh, on dit souvent que l'électorat influence le gouvernement, mais l'inverse est, est vrai, sinon plus. Et, et, et euh, je déplore aussi que beaucoup de personnes, par, par, des, par des illusions, plutôt que s'abstenir, continuent à voter contre. Ils votent contre et toute leur vie, en fait, ils vont voter pour des partis qui jamais ne seront au pouvoir. Euh, et finalement, je rappelle évidemment d'autres influences beaucoup plus importantes que le fameux vote pour expliquer les décisions politiques des gouvernements, euh, les ambitions politiques des, des, des, des politiciens eux-mêmes, euh, leur ambition individuelle, leur soif de pouvoir, la lutte dans les partis et entre les partis, l'influence de l'argent, euh, les pressions internationales et, euh, et bien d'autres influences qui ont beaucoup plus d'influence que le vote euh, individuel. Finalement, une bonne partie du livre est consacrée à rappeler euh, qu'est-ce que disent les abstentionnistes. Et pour cela, j'ai retracé donc des études et des sondages et des, des vox Pop et des entretiens avec des abstentionnistes un peu partout sur la planète, euh, y compris dans les quartiers pauvres, dans des catégories euh, euh, marginalisées. Euh, et donc les gens, euh, quand on leur demande, ils ont souvent des bonnes justifications pour euh, ne pas voter. Euh, ils sont contre l'élite politicienne qui est corrompue, qui est une sorte d'aristocratie élective. Euh, on se demande d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas plutôt une démocratie directe. Euh, et je m'intéresse à une question qu'on qu qu soulève souvent, c'est la question des pauvres. Euh, on dit les pauvres ne votent pas, c'est la preuve d'une sorte de, de, de malaise, de désengagement, de, de marginalité. Il faudrait, il faudrait forcer, encourager les pauvres à voter plus. Or, j'ai trouvé énormément de cas de pauvres qui disent nous ne votons pas parce que nous sommes pauvres et parce que nous sommes pauvres, nous savons très bien en fait, en fait que les élections ne servent à rien. D'élection en élection, nous sommes toujours aussi pauvres et l'élite se, euh, se désintéresse totalement de notre, de notre sort. Et donc, j'ai constaté que des femmes, des Afro-Américains aux États-Unis, euh, des Autochtones ici, les premières nations autochtones euh, sur les terres que, que, que nous occupons euh, en ce moment au Québec, euh, les Mohawks, par exemple, ont des taux d'abstention de, de, de 95 c'est incroyable, les Palestiniens en Israël euh, et en Afrique du Sud, par, par exemple, il y a un mouvement de pauvres qui s'appelle euh, « No Land, No Vote » ou « No Home, No Vote », c'est-à-dire « Tant que nous n'aurons pas de terre à nous, on ne votera pas, ou tant que nous n'aurons pas de, de, de maison, euh, nous ne voterons pas, nous ne cautionnerons pas ce système. Et, euh, et finalement, je rappelle, euh, en fait, différentes campagnes de, disons, de sabotage ou de détournement des élections. Euh, les appels au boycott, évidemment, y compris dans certains cas par des politiciens qui finalement réalisent qu'ils n'ont aucune qu chance de gagner, donc dans ce cas-là, ils, ils sont pour le boycott. Euh, le vote blanc ou le vote nul, euh, mais aussi les, les mises en candidature humoristique, donc des candidatures animales, par exemple, euh, de rhinocéros ou d'âne ou de coq ou de, de, de chat, euh, les partis nuls, euh, les partis humoristiques, les humoristes qui se présentent aux élections, euh, des drag queens, des punks, même des anarchistes. Et je montre en fait que tout ça, ça soulève quand même tout le temps des problèmes euh, par rapport aux mouvements sociaux. Et je rappelle, ce qui est ma conviction la plus profonde, qu'au-delà de tout en politique, ce qui est le plus in intéressant, important et significatif, c'est des pratiques de démocratie directe, euh, par exemple dans les mouvements sociaux et qu'il faut arrêter de faire croire que les mouvements sociaux ont besoin d'un relais politique au niveau des partis et du système électoral. Euh, c'est ce qu'on entend très souvent du côté progressiste. Mais en fait, c'est partis politiques qui nous disent, qui disent aux mouvements sociaux, « Vous avez besoin de nous pour qu'on porte votre voix dans le système. Euh, » En fait, quel gaspillage d'énergie et d'argent et de, de, de, de, de dépenses de temps. Euh, imaginez tout ce qu'on pourrait faire, les mouvements sociaux progressistes et même d'extrême-gauche, si, en fait, euh, toutes ces ressources qui sont mises pour, pour maintenir en vie des partis politiques et mener des campagnes électorales, toutes ces ressources, imaginez si elles étaient consacrées euh, aux, euh, aux mouvements sociaux. Euh, mais mais l'appel est toujours à sens unique. C'est les partis politiques qui disent aux mouvements sociaux qu'ils doivent les appuyer et, euh, et à l'inverse, ils nous appuient euh, bien peu. Et finalement, la maison électorale m'a demandé de faire un petit, euh, petite, un petit texte supplémentaire qui est dans le livre qui est euh, sur un débat entre euh, un anarchiste euh, italien célèbre, donc Enrico euh, Malatesta, euh, qui débat avec un de ses anciens camarades, Merlino, euh, pour ou contre les élections. J'ai eu la chance d'avoir une copie de ce, de ce débat en français. Ça a été traduit en français. Et donc, je rappelle, en fait, dans les positions à l'extrême-gauche, euh, Merlino est devenu, en fait, un, un, un socialiste parlementaire au fil des années. Enrico euh, Malatesta, lui, continue à dire qu'il ne faut pas voter, et donc, je présente ce débat-là qui date de plus de, de plus de 100 ans. Donc, merci encore, euh, Elutera. Et euh, j'espère qu'un jour, on pourra se rencontrer euh, en personne. Merci beaucoup.